Et eh bien bonsoir, voilà, émission Radar numéro 82 du jeudi, 27 juin 2019, alors ce sera euh, l'émission, la, la dernière avant la rentrée, vu que traditionnellement, en juillet et en août, on fait une petite pause sur nos émissions. Tu veux dire qu'il faut qu'on attende la fin des vacances Oui, il faudra attendre début ah. septembre pour l'émission pour 83 de, de Radar. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas là. Voilà, donc... Euh, euh, moi, je, je serai là et, et Marc aussi, mais on va s'arranger pour nos jeudis d'Ali parce qu'il ne faut pas oublier que. Pas d'interruption pour Ali. Aucune interruption euh, des jeudis d'Ali. Donc, euh, tous les jeudis euh, de 19h à 20h, euh, nous exigeons les libérations de, des trois jeunes prisonniers politiques dans le pouvoir de la mort. Et, et euh, là je vais porter un petit peu la voix parce qu'il y a un, un match de match de, de, de football. Donc on va rentrer dans le du sujet parce que notre émission 82, elle s'intitule Libérons les électrons. Alors, voilà, le comité de libération des électrons. Elle est sous-titrée Ceux qui voilent, tuent ceux qui dévoilent. Et effectivement, on rentre là même dans l'étymologie du mot. Apocalypse, qui signifie dévoiler. Et aujourd'hui, on a des gens qui dévoilent des affaires et qui sont criminalisés, qui sont poursuivis. Donc là, on a un ami qui est arrivé, on a participé avec lui euh, à une marche pour dénoncer euh, la, la, le, le fait que Georges Ibrahim Abdallah soit conservé en prison alors qu'il est libérable depuis 1999, donc depuis 20 ans, ça va faire 35 ans de prison, c'est le plus vieux prisonnier politique de France donc c'est un, un communiste libanais qui est en prison depuis 35 ans en France et qui est libérable depuis 20 ans voilà, donc on exige sa libération donc cette émission 82 va-t-elle subir le même sort que notre émission 42. 42 du jeudi 15 mars 2018 et qui est un intitulé Légitime Défiance. Est-ce que tu penses qu'on la reverra ou est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une action non, quand même elle, elle Parce est que toujours ça a fait... disparu, mais moi ce que j'espère c'est que notre émission 82 ne va pas subir le même sort. Alors qui a des nouvelles de l'ex-Tensor et de Jamal Khashoggi hein je, pose, je pose la question. Eh bien Sans nouvelles. Sans nouvelles et je vais répéter ce que j'ai dit pour l'émission 81. Les actuelles variations climatiques globales ne sont pas responsables des hécatombes animales et végétales, des hécatombes liées aux fibres d'amiante, aux activités minières, aux activités nucléaires, à l'agrochimie, euh, voilà, avec ces pesticides et autres neurotoxiques à la surpêche et à la déforestation. Donc aujourd'hui, on est bien dans une période euh, assez chaude, on nous parle de canicule, mais ça. C'est pas du climat, ça c'est de la météo. Par contre, on est effectivement dans une période de réchauffement climatique qui normalement devait, devrait être profitable à la biodiversité. Et pourtant, la biodiversité s'effondre et ce sont donc les activités euh, industrielles et militaires qui en sont responsables. Est-ce que c'est la même chose que Radar quand il fait monter la température Alors oui, c'est à peu près la même chose, sauf que, sauf que nous, cette température, elle n'est pas électronique, euh, elle, elle n'est même pas moléculaire, euh, je dirais elle est spirituelle. Alors bonne nouvelle, bonne nouvelle, le service national universel SNU va apprendre les valeurs de la France à sa jeunesse en marche vers la réussite sociale individuelle. Alors pour apprendre la valeur de la vie... Il les... faut retourner à l'école ou pas Non, non on... on fait comme ça. On fait comme ça, mais pour, on apprendre. Apprendre, pour apprendre la valeur universelle de la vie, eh bien, vous pouvez toujours venir jeûner à l'eau, à Taverny, ah oui, durant 4 jours du 6 août, date du bombardement nucléaire à l'uranium de la ville japonaise de Hiroshima par le complexe militaro industriel américain en 1945, jusqu'au 9 août inclus date du bombardement nucléaire au plutonium de la ville japonaise de Nagasaki, toujours par le complexe militaro-industriel américain, en 1945. Alors, oui, alors pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Hein. Oui, et inutile d'être français, hein, pour dénoncer les cinq membres terroristes thermonucléaires permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Parce que j'ai appris avec bonheur, vraiment avec bonheur, grâce au couple balkanique, que je n'étais pas français. Et ça m'a extrêmement rassuré. Pourquoi est-ce que je ne suis pas français C'est que, en effet, tous les Français ont des comptes en Suisse, euh, d'après le couple Balkani. Donc un vrai français de souche peut être condamné à de la prison ferme sans que le parquet requière l'incarcération euh, du fraudeur, voire du révisionniste. Mais est-ce que ça marche si on ramène des lingots Alors, en Suisse on, on Bruno. Ah, euh, comment ça tu n'as pas de compte en France non, et, ça. Et, et, la, et, et les monnaies que tu as, tu as lavé le poids au savon pour, euh, pour les blanchir. Alors, au, sa au, sa au savon de Marseille, au savon de Marseille, c'est de la devise liquide et tout à l'heure on va justement parler de la libération Marseille c'est près de la planète Mars. Exactement et on va parler tout à l'heure de, de l'arnaque des crypto-monnaies parce que notre sujet c'est quand même libérons les électrons. Alors qu'est-ce qu'on est en train de nous faire avec les électrons aujourd'hui Eh bien ça serait pas eux qui nous pitons nos emplois. Alors on en a parlé tout à l'heure. Tu vois je dis un homme qui a purgé sa peine de prison depuis 1999 peut être séquestré par l'état-nation français c'est la justice constitutionnellement légale que subit le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah depuis deux décennies au sein de notre démocratie qu'inventée par tous les insoumis rassemblés nationaux en marche vers l'écologie du marché de l'Union européenne verte. Voilà, donc il faut bien savoir que si Georges Ibrahim Abdallah est encore en prison, l'Union européenne n'y est pas complètement étrangère. Donc souvenons-nous... Dans le plus style unilatéral et illégal, au sens du droit international, le complexe militaro-industriel américain envahit l'Irak à partir du 20 mars 2003. La communauté internationale et l'ONU laissent des mercenaires de compagnies privées participent à cette invasion. L'Irak est mis à sac. Le patrimoine archéologique est en partie détruit ou volé. Le chef de ce meurtrier pillage, le président George Bush, proclame l'achèvement des combats le 1er mai 2003 sur le porte-avions nucléaire USS Abraham Lincoln. Les peuples irakiens et les jeunes américains, otages du cas, du casque irakien, comprennent à leurs dépens que la loi du plus riche règne en maître absolu. Toutes les guerres sont sales. Mais celle-ci est une guerre abominable. Car son inégalité au niveau du droit international ouvre la voie à une impunité totale pour tous les pires criminels qui y participent, qu'ils soient militaires ou mercenaires. Tu as parlé du plus riche. Riche, c'est quoi, en fait Riche, on va en parler tout à l'heure. Après de, de, de, de, de, de la richesse et de la puissance par l'argent. Donc l'esprit critique... Il faut avoir de l'argent pour être riche. Exactement, l'esprit critique et humanisme sont totalement abolis, voire ouvertement condamnés. Les humiliations, les tortures, les viols deviennent routines. L'impunité incite les tortionnaires et les assassins à photographier, voire filmer leurs sadiques forfaits. On pose fièrement avec des hommes nus tenus en laisse. Pour un scandale comme celui de la prison d'Abu Ghraib, en été 2003, Combien de camps de la mort US en Irak Les images documentées du raid d'un hélicoptère Apache américain le 12 juillet 2007 à Bagdad ne sont que, le, que la partie émergée d'un infernal iceberg. Ce jour-là, 18 personnes ont été assassinées, deux enfants blessés. Parmi les victimes, deux reporters de Reuters, Saed Shmag et Namir Noureddin. Qui faisait la prise de vue. Si nous disposons des images de ces abominables assassinats, c'est grâce à Julian Assange, grâce à l'agence de renseignement des peuples, le service des peuples, qu'il a fondé en décembre 2006, Wikileaks, ce qui signifie euh, Wiki des fuites. Aujourd'hui, on parle de lanceurs d'alerte, mais en fin de compte, il s'agit de journalisme. Sauf que Tintin et Milou sont deux abominables terroristes embrigardés par le Mola Haddock, euh, qui n'est pas barbu par hasard. Aujourd'hui, la recette du, du carpaccio de Jamal Tintin a fait plusieurs fois le tour du monde depuis le 2 octobre 2008 sans que son prince cuisinier en chef, créateur du fameux yéménite à l'étouffé, n'ait encore reçu toute la reconnaissance qu'il mérite pour ses apports à la gastronomie du nouvel ordre mondial. Mais revenons à notre dangereux terroriste Julian Assange, que la perverse transgenre Chelsea Manning protège en refusant de témoigner contre lui en prétextant d'une contrainte que la justice ferait peser sur elle, justice qui la renvoie militaire en prison sur ses terribles forfaits. Je n'ai pas bien compris parce que tu dis Julien Assange. Oui. C'est un terroriste. Oui. Moi je me souviens des attentats. Oui. Il y a eu des morts. Oui. Il a tué Julien Assange. Alors justement, le terrorisme de Julien Assange, c'est de dire la vérité. Et c'est pour, euh, pour ça que c'est un terroriste. Ah. C'est pour ça que c'est un terroriste. La vérité est terroriste. Quand on dit vrai, on s'aime. Euh... Ah oui, voilà, voilà. Mais écoute-moi, tu, tu le sais Dans très bien. Euh, sur Facebook, il y, y a les règles de la communauté Facebook. Tu mets une paire de fesses ou un nichon, tu es. ta page est, blo est bloquée. Euh, tu mets le cadavre d'un enfant, ta, ta page n'est pas bloquée. C'est ça la terreur. Tu, mais bien sûr, ah. cette terreur-là, c'est la, la terreur euh, de, de tous les hypocrites euh, qui s'offusquent d'une paire de fesses et d'une paire de seins. Ce sont les gens qui voilent et qui poussent tous qui dévoilent. Et donc, il faut bien voir que Chelsea Manning et, et euh, Julien Assange, ce sont des. Ce sont, euh, ce sont des personnes qui refusent d'être complices passives de crimes contre l'humanité. Moi, j'assume mon terroriste parce que je suis l'ami de Roger Limot, du docteur Limot, notre leader bien-aimé. Voilà, son ami était et, et mon pote. Voilà. Alors, justement, sur les leaders, c'est très bien que tu, te, que tu te marres avec les leaders parce que moi, j'ai vu une vidéo qui m'a fait super rigoler avant de venir. Il y, y avait, je crois, dans la cour de l'Ulysée, euh, un, un guignol qui s'appelle euh, François Ruffin qui euh, filmait les, les, les voitures des, jo des journalistes par à rapport à la, à la, à la claire, euh, euh, euh, vague euh, de canicule et c'était une vidéo stupidement criminelle de sa part parce que qu'il aurait mieux fait parler des gisements de gaz naturel en Arctique qui sont exploités à la fois par la Chine et par le groupe Total et qui eux, effectivement pour le climat planétaire mondial vu que ça représente un tiers des ressources d'énergie fossile ont une grande importance. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous met des guignols qui font des guignoleries et ces gens-là se prétendent députés. Alors, il dit, je suis un député qui se paye au SMIC. Et donc, comme ça, il justifie sa collaboration avec le système en faisant ses bouffonneries. Alors, un coup, c'est un problème de cravate. Un coup, c'est le panier à 5 euros. Là, ce sont les voitures Mais quoi, des ministres. C'est quoi l'important Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça Eh bien, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça C'est que les gens qui font des guignoleries oui. hein, dans le cadre de l'opposition euh, institutionnelle agréée par le système, cela, ils passent dans les médias. Par oui. contre, des gens comme Julien Assange, qui, qui postent des vidéos où oui. on voit des gens massacrés à l'hélicoptère de combat, par les américains, cela il faut les condamner. Donc, alors, c'est lesquels les terroristes J'ai pas bien compris. Eh bien, les terroristes, c'est les gens comme Julien Assange et Chelsea Manning. Ah, parce que l'autre. Euh, non, non, l'autre, pas... il, il, il est député français. Et c'est pas un terroriste non, non, c'est pas un terroriste. Ah, d'accord. Ah, un... alors, alors, alors, je vais t'expliquer. Julien Assange, demain il est député, il n'est plus terroriste. Alors, non, parce qu'il participera au système électoral et donc il aura adapté son discours, parce que s'il n'adapte pas son discours, il n'a aucune chance d'être député. Hein. Parce qu'on aurait pu voter pour lui. Oui, mais. Oui, ouais, mais là, il devient terroriste. Je... Alors, je vais t'expliquer pourquoi tu ne pourras pas voter pour lui et j'y arrive. Alors, Alors si tu compares les photographies de Julien Assange prises en 2010, lorsqu'il dénonce les assassinats filmés de Bagdad, avec les prises de vue de son enlèvement légal. À la sortie de l'ambassade d'Équateur à Londres le 11 avril 2019, tu verras un jeune homme transformé précocement en une espèce de Keyana Donc, en moins de 10 ans, ses cheveux qui étaient blonds sont complètement blancs, sa barbe est totalement blanche, il est agarre, sa peau est livide. Euh, 9 ans, il s'est passé 9 ans. et il faut bien comprendre ce qu'a été sa, sa non-vie à l'intérieur de, de l'ambassade d'Équateur et les pressions qu'ont exercées les États-Unis d'Amérique sur euh, bien sûr l'Équateur euh, pour qu'ils arrivent à capturer ce dangereux, euh, cet homme dangereux qui veut exhiber la vérité soutenue, ce qui est profondément scandaleux. Qu'on découpe un journaliste en Carpaccio, comme, comme dirait euh, Trump. Il euh, n'y a, a pas de quoi fouetter... Euh... Ça, on peut le faire. Oui, non, il n'y a pas de quoi fouetter un terroriste, hein, euh, comme dirait Trump. Par contre, si tu montes des militaires américains qui se comportent comme des nazis et qui tuent des journalistes et des civils euh, en Irak avec un hélicoptère de combat, alors là, mon gars, tu dépasses les bornes. Si tu, si tu publies 200 000 documents sur des militaires américains qui se comportent comme des criminels, Là, tu dépasses les bornes. Là, là, tu... là vraiment, il faut. Il... Il... C'est inacceptable. Donc, les 7 années passées à l'ambassade d'Équateur à Londres comptent triple. Voilà. Ces années, elles ont compté triple pour Julien Assange. Alors, durant toutes ces années, aucune poursuite n'a été engagée contre les mythes ailleurs, aéroportés du 12 juillet 2007. Ça, il faut le savoir. Parce que si Julien Assange a, a eu cette non-vie, et eh bien les gens qui étaient dans l'hélicoptère de combat, il n'y a eu aucune poursuite qui ont été engagées. Pourtant la vidéo, je la mettrai en lien sous notre émission, en espérant qu'elle ne disparaisse pas. Voilà, donc je vais expliquer quelque chose. Le Hughes M230 Gun, c'est l'arme avec laquelle, depuis l'hélicoptère Apache, ils ont tué les civils ou les journalistes. Eh bien, ils tirent des obus M789, qui contiennent 21,5 g de TNT. Et là, on voit la grenade qui a tué l'hémifraisse. Elle contient aussi une vingtaine de grammes de TNT. Mais ces charges explosives sont scellées dans un conteneur. et ce conteneur se transforme en un projectile perforant capable de transpercer plus de 5 cm de blindage homogène laminé. L'enveloppe de l'obus est également prévue pour se fragmenter à l'impact le rayon létal pour une cible non protégée en position debout est de 3 mètres dans des conditions optimales. Je coupe deux petites secondes. Oui. On a le bonjour de Florian Vinet. Euh, par contre, il nous dit qu'on entend la télé. On n'est pas oui. à la maison. Non, on n'est pas, pas à la maison, on est dans un café. Et là, il y, y a un match de football. Et c'est vrai Mais que... C'est Sénégal-Algérie. Sénégal-Algérie, donc j'essaie de... Je monte l'écran. J'essaie de porter la voix... Euh, pour, pour arriver euh, à percer, euh, voilà. Donc, tu es donc aujourd'hui, oui, oui. Donc, tu es un journaliste dénonçant des crimes contre la nature ou des crimes contre l'humanité, ne serait pas un crime si cela correspond à la défense des valeurs ou des intérêts supérieurs d'un puissant état-nation. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Union européenne, doit-elle livrer aux États-Unis d'Amérique l'informateur Julian, Julian Assange Ça, c'est une question que je pose. Quelle peine incompressible faut-il infliger à tous les démoralisateurs des économies de marché en marche Ça aussi, c'est une autre question que je pose. D'où proviennent ces terroristes informationnels qui sévissent sur internet en mettant sciemment en péril les militaires qui œuvrent quotidiennement pour que nous vivions dans un monde plus sûr. Qui sont ces nuisibles parasites de la toile mondialisée qui prétendent que les industriels et les militaires polluent, pillent et tuent quand même, Ils sont quand même culottés, ils ressemblent vachement à Roger Limaud. Hein. Euh, cest c'est des, des frappes ces, ces gens-là. Julian Assange fait partie du mouvement informel. C'est vrai que Roger était quand même pour les libertés. Ah non, regarde, je vais te parler de cypherpunk. Tu sais ce que c'est que les cypherpunk Alors, vas-y, explique-nous. Alors, cypher, cypher euh, au niveau euh, du sens en français, on dirait... Euh, oui... Cryptographie, c'est-à-dire euh, codage, c'est-à-dire le, le fait de crypter une information pour que un message, tu... par exemple. Voilà. Et punk, et punk, pour moi, c'est plutôt une référence aux anarchistes, c'est-à-dire justement à, au refus d'avoir des leaders. Souvent, le mouvement punk a été présenté par le consumérisme, par, par ce monde libéral, euh, euh, comme, comme étant un, un mouvement, euh, comment est-ce qu'on appelle ça euh... Qui s'est attaqué au rock'n'roll, comme une escroquerie. On, on, on, on appelait ça un mouvement nihiliste, c'est-à-dire nos futurs. Mais en fin de compte, le nihilisme, c'est le commerce. Ce sont ces militaires, des, des, des grands empires militaires ou industriels, où ils sont complètement nihilistes, ils n'en ont rien à foutre de la vie des autres. Euh, et les saffers ce sont des gens qui veulent mettre la cryptographie au service de l'anarchisme. Et donc pour défendre... Le chiffrement. Le chiffrement, exactement, pour défendre et faire respecter la vie privée sur les nouveaux supports d'information par une utilisation individuelle et responsable de la cryptographie. Et donc il faut savoir. Parce que avoir... le chiffrement, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas les. Non, c'est pas d'aujourd'hui pendant, pendant, pendant longtemps, les algorithmes de chiffrement de Zimmerman, qui, qui sont des algorithmes qui maintenant sont utilisés, étaient classés comme armes et ils étaient interdits. Aujourd'hui, ils ne sont plus interdits. Et donc on va, on va parler de ça parce que c'est. C'est la militante des droits civiques Jude, Jude Milone, alias sainte Jude, qui a été emprisonnée pour désobéissance civile le 21 avril 1965 dans le Mississippi parce qu'elle était une militante des droits civiques. Donc elle militait pour faire en sorte que les hommes de couleur aux États-Unis soient des citoyens à part entière. Tu vois ce genre de, de, de, de, de, de conneries, quoi. Je hein te le dis aujourd'hui, hein les droits de l'homme, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Vous avez tout pas de s'asseoir dans les bus. Exactement, Vous ne pouvez pas s'asseoir, c'est interdit. Donc, cette femme, c'est une autodidacte et elle apprend seule les premiers langages de programmation, dont le cobol. Et elle comprend tout de suite, en participant au mouvement hippie, et elle incite les nombreuses femmes à s'intéresser à la culture cyber émergente. Parce qu'elle comprend tout de suite qu'il y a là un terrain qu'il ne faut pas laisser au capitalisme, qu'il ne faut pas laisser à l'économie de marché. C'est un terrain où, si on ne s'y introduit pas rapidement, eh bien, il va détruire nos libertés notre liberté d'expression. Par contre, ça peut être un formidable terrain pour informer et pour, et pour les mouvements citoyens. Et donc c'est là où on a cette femme qui, dès les années 60, va s'auto-former vu qu'elle est autodidacte et elle participe à Berkeley au projet de communauté Memory. Et communauté Memory, c'est l'ancêtre des forums et d'Internet sur un serveur local. C'est-à-dire avec des langages de programmation euh, extrêmement anciens et sur un serveur. Un communautaire. Exactement. On peut se connecter à distance avec ce serveur et commencer à discuter de manière cryptée euh, entre futurs internautes, parce que Internet n'existe pas encore. Oui, parce qu'on chiffrait nos messages, parce qu'on avait peur d'être intercepté suivant le contexte. Voilà. Et donc, ah. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des années 80, elle écrit dans les premières publications au sujet de l'informatique à San Francisco. Et c'est à toute époque qu'elle invente cette expression cypherpunk. Et ce mouvement cypherpunk, qui est un mouvement euh, informel, c'est un mouvement auquel va participer un certain Julian Assange. Et donc on voit bien, c'est pour en arriver à ça que j'ai fait tout ça. Alors, bon, Sainte-Jude, elle, elle va mourir euh, à 64 ans, elle est quasiment pas connue, elle meurt en 2003 d'un cancer à Oakland, en Californie et elle développait des sites internet et était consultante pour des start mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui eh si elle était encore parmi nous, elle apporterait certainement son soutien à Julien Assange malgré les accusations de viol qui pèsent sur lui l'affaire dans l'affaire ou comment un système assassin tente d'alimenter un contre-feu contre, contre l'incendie documenté qui le dévore et là on voit on, on illustre parfaitement les propos de Malcolm X, le militant des droits civiques, lui aussi, assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Et voilà ce que disait Malcolm X. Si vous n'êtes pas vigilant, les journaux arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Et on en est là. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai des gens qui se prétendent être militants, et qui viennent me dire « tu n'as pas à défendre Julien Assange, ce violeur ». Mais ce qu'il faut comprendre, et je vais, je, vais, je vais reprendre un article qui a été fait à ce niveau-là. Julien Assange est un informaticien et cybermilitant australien, né à Townsville le 3 ju juillet 1971. Après des études d'informatique, il travaille à la, à la conception de plusieurs logiciels libres. C'est ce qu'on appelle les logiciels open source. En décembre 2006, il lance le site Wikileaks, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui signifie Wiki des fuites qui souhaite s'imposer comme un organe de renseignement transparent divulguant des documents qui peuvent témoigner de réalités sociales et politiques classées ou secrets d'État. C'est site... une base documentaire sur les fuites. Voilà. Exactement. Le site publie au cours de son existence près de 400 000 documents relatifs aux opérations de l'armée américaine en Irak, et notamment suite à l'invasion en 2003. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2003, il ne s'agit pas là d'une opération sous mandat de l'ONU, comme en 90 qui était scandaleuse. Parce qu'il euh, y a eu plus d'un million de morts et des jeunes enfants, euh, euh, notamment à Bagdad, à cause du blocus et des bombardements, il n'y avait plus d'eau potable. Les enfants mouraient de dysenterie. Euh, moi, j'ai une amie qui a été là-bas pour aider. Elle hein, s'est retrouvée dans ces conditions abominables et m'a raconté. Moi, j'avais des yeux sur place en Irak. Donc, euh, ce site, il dénonce les agissements des dictatures africaines et des compagnies offshore russes. Donc, on voit bien que peut-être. Euh, que le fait que l'ambassade d'Équateur se soit débarrassée de Julien Assange, c'est que ben, le site Wikileaks continue à dénoncer, et notamment tout ce qui se passe en Arctique. Euh... Est-ce que tu crois qu'on peut toujours continuer à dénoncer Bien sûr Alors celui... Il faut le faire Cela lui vaut d'entrer dans le cercle des 68 personnes les plus influentes du monde pour le magazine Forbes en 2010, et d'être élu personnalité de l'année par Times en 2010 aussi. Peu de temps après, alors peu de temps après, qu'il soit personnalité de l'année par Times et qu'il soit élu comme les, comme les hommes les plus influents par le magazine Forbes, et bien peu de temps après, des comptes bancaires liés à Wikileaks sont bloqués par la justice américaine. De plus, une plainte pour viol et agression est déposée par deux femmes en Suède. Un, moda, un mandat d'arrêt, contre Julien Lassange est lancé le 30 novembre 2010 et il est arrêté à Londres le 7 décembre 2010 et libéré sous caution neuf jours plus tard. En juin 2012, il demande l'asile politique en Équateur et se, ref... et se réfugie à l'ambassade d'Équateur à Londres. La fondation Wikileaks a déjà fait l'objet du film « Le cinquième pouvoir ». Et donc, on peut retrouver tout ça euh, dans un lien que je mettrai euh, sous notre vidéo. Voilà, parce que je me suis contenté de citer euh, une page inter internet documentée. Donc l'homme qui défend nos vies privées contre les exactions liberticides des États-nations et des transnationales est présumé coupable de nombreux crimes. Il est en prison, mais on lui promet pire. On n'est pas innocent d'abord avant d'être. Mais il est présumé coupable. Présumé coupable, tu ne tu sais pas que c'est ce qui est arrivé aussi à Rémi Fraisse. Rémi Fraisse, assassiné par un militaire français, était présumé coupable d'avoir dans son sac euh, des explosifs. Et c'est à cause de ça qu'il était mort. D'ailleurs, l'interview du brave gendarme a été publiée au lendemain de la mort de Rémi Fraisse, alors que. Ils avaient tiré le corps, ils avaient bougé le corps. Aujourd'hui, on sait que Rémi Fraisse a été tiré de dos et qu'il avait les mains levées. Voilà. Mais par contre, le Conseil constitutionnel français de merde, tous ces putains d'enculés du Conseil constitutionnel, qui est un, un Conseil constitutionnel, pas un Conseil démocratique, eh bien, eux, ils ont refusé la question prioritaire de constitution.